Bonsoir, bonsoir la famille Générale 5 étoiles, j'espère que vous allez bien, likez, partagez la vidéo dans tous les groupes, voilà, toujours là pour vous donner des infos à temps réel et de la situation de la Guinée, ce qui se passe, ce qui est caché, ce que vous ne saviez pas, le Général 5 étoiles est là pour vous en parlez. Aujourd'hui, et même euh, les jours passés, il y a eu des rencontres dans l'hôtel de Antonio Soare que vous connaissez tous, euh, l'hôtel Soirée en ville. Et les amis, les hommes d'affaires, amis à Doumbouya, qui sont en train de tout mangasser pour maintenir le bandit et après garder le pouvoir comme si la Guinée c'est pour eux. Mais je vous dis, vous avez tapé poteau. La mine Girassi, nous sommes au courant. Les clans de lobby que vous êtes en train de préparer, le clan d'Antonio, votre clan. Et c'est pourquoi je vous parlais la semaine passée. Et le fait de redonner encore Guinée Games à Antonio soirée. Je vous ai dit le CNRD. Ceux qui sont en prison aujourd'hui, ce sont des prisonniers politiques. Tous ceux qui s'opposent à Dumbuya ou ceux qui ne vont jamais même s'opposer, et euh, ceux qui ne vont jamais le soutenir, ils s'attaquent à toutes ces personnes. Donc, nous sommes déjà au courant. Guirassi, Wallah, vous serez les gros perdants. Nallah, vous serez les gros perdants. Vous qui dites que vous êtes des lobbies aujourd'hui, Cherchez à soutenir le bandit Mamadi Doumbouya. Non, là vous serez le gros perdant. Il a fait le coup d'état devant tout le monde. On l'a écouté le 5 septembre. Mais ça n'avait rien de tout ça. Ils ont fait le coup d'état. C'est un instinct de survie. Vous êtes tous au courant. Antonio soirée, vous avez la radio film. Girassi, vous avez la radio espace. Donc s'il y a des gens qui doivent informer les Guinéens, ça doit être vous. Mais comme vous voulez, écartez. Les leaders potentiels aux élections en Guinée, vous voulez garder vos amis, chercher à bouffer de l'argent. Mais allons-y seulement. Moi, je vous ai déjà prévenu. Quelle que soit la durée, les conditions, Inch'Allah, Mamadi Doumbouya va tomber. Mais si vous pensez pouvoir tromper tout le peuple de Guinée, vous êtes, aujourd'hui, vous vous dites des lobbies. Vous pensez influencer sur la population. Vous pensez à endormir les gens. Mais je vous dis, ça ne passera pas. Bar Café de Girassi, il y a combien de personnes qui vous regardent aujourd'hui Vous avez perdu votre crédibilité. Les Guinéens ont compris cela. Donc arrêtez de vous fatiguer, ça ne marchera pas. Mamadi va dégager. Mamadi est un tonneau vide. Mamadi ne peut pas. Même vous, Girassi a quoi dans la tête C'est un illettré. Ce n'est pas en créant une radio et prendre quelques journalistes. Donc c'est pour vous dire que votre réunion à l'hôtel soirée, nous sommes déjà au courant Eh bien d'ailleurs c'est là-bas, Moussa Moïse dort nous sommes au courant, ça dit vous n'allez pas prendre ce pays en otage avec ces bandits qui sont là, nous sommes déjà au courant, Moussa Moïse c'est là-bas tu dors, tu as une chambre à l'hôtel de soirée nous sommes déjà, nous sommes au courant de ça vous n'allez rien faire dans ce pays là et que les gens ne vont pas nous informer, voilà la situation, les gens sont là seulement par peur Mamadi ne peut rien apporter à la Guinée. Que cela soit clair pour tout le monde. Dumbuya ne peut rien avoir. Il ne peut rien faire pour, le pay, pour ce pays. Donc ce que vous êtes en train de préparer, Antonio Soare, la mine Girassi, voilà. Donc euh, essayez de comprendre que ça ne va pas marcher. Ce pays-là. On comprend ceux qui sont en train de pousser pour ne pas qu'on libère le docteur Kassouri. En cas d'élection demain, ceux qui sont en train de tout faire pour ne pas que elle Soudan les rentre en cas d'élection. Wallah, c'est vous qui allez perdre, parce que Allah Subhanahu Wa Taala, Dieu est là. En tout cas, Dieu est là pour les bonnes choses. Dieu est là pour la vérité. Et la démocratie, c'est le choix de la majorité. Vous n'allez pas venir faire un coup d'état, trahir votre bienfaiteur et penser pouvoir garder ce pouvoir-là. Wallah, même l'armée aujourd'hui, je vous ai dit, allons-y. Hey, L'injustice, tout ce que vous êtes en train de faire dans le noir va se retourner contre vous. Voilà. Les Girassi qui parlent, leurs amis ont été ministres ici. Girassi qui parle, il a eu des contrats ici au temps du président Fakonde. Mais on ne parle pas de la criève pour ces gens-là. Mais si vous pensez que les gens, les Guinéens sont bêtes, il y a des gens qui ont géré l'argent ici. Des amis de Mamadi Doumbouya. Des gens qu'il fréquentaient au temps du président Fakonde. Des gens qui lui faisaient des faveurs. Ils ont quitté le pays sans problème. On est au courant de tout ça. Ne pensez pas que les gens sont bêtes, que aujourd'hui, ces personnalités, ces élites que vous êtes en train d'humilier, que nous nous devons nous asseoir, vous regardez faire de telles bêtises dans le pays. Vous vous êtes en train de construire aujourd'hui. Vous avez vos comptes garnis. Vous avez vos familles aujourd'hui à l'étranger. Parce que vous même vous saviez que ça peut mal tourner à tout moment. Mais vous voulez forcer. Vous voulez ramener ce pays en retard. Vous ne voulez pas que la Guinée avance. Mettez le cœur. Même si les bandits pensent qu'ils peuvent venir euh, nous distraire, ils se fatiguent. Je vous ai dit, vous allez toujours vous fatiguer. Et la vérité va triompher dans ce pays. Inch'Allah, la vérité va triompher. Et je vous ai déjà dit, après ce coup d'État, ce pays n'aura plus de problème. Parce que le CNRD, je ne parle pas des militaires. Parce que même le logo qu'ils ont sur la poitrine, ils le font seulement. Ils n'ont pas le choix. Sinon eux-mêmes, il y a plus malheureux que l'armée guinéenne aujourd'hui Ils le font malgré eux-mêmes Sinon personne ne veut de vous Personne ne veut de vous Comme je le dis, le CNRD c'est le regroupement des faux types Tous les faux types de la Guinée Dieu a fait C'est-à-dire, en quelque sorte Pour rassembler tous les faux types C'est le bon moment pour nous De les connaître Voilà, c'est le bon moment De les connaître ces faux types Donc vous allez vous fatiguer Attendez, je vais bloquer euh, ce maudit là, parce que je vous ai dit, moi, quand vous dites que je vous bloque là, quand vous venez insulter ici, moi je vous bloque, c'est une page anti CNRB, anti Mamadou Dumbuya, anti-narco, voilà, moi les narcos peuvent faire leur affaire, hein. moi, je ne... un narco, il peut faire ce truc, mais quand tu viens pour prendre le pouvoir, mettre le pays en retard, j'ai un problème, moi je m'en fous que quelqu'un vende de la drogue, c'est pas mon affaire, c'est entre toi et la police, c'est entre toi, vous et les autorités. Mais quand vous venez pour tuer des Guinéens qu'au nom de la démocratie. Mamadi Doumbouya est un narco et là, je ne fais pas de cadeau. Là, je ne vais pas le laisser. Sinon, il y a beaucoup, il y a beaucoup de narcos, mais moi ça ne me dit absolument rien. Je ne dis je ne dis pas je ne dis pas leur nom. Parce qu'ils n'ont pas fait de coup d'état. Ils n'ont rien à voir avec le coup d'état, mais ceux qui sont amis avec Doumbouya ceux qui sont complices du coup d'état. Moi, mon problème, c'est ces gens-là. Voilà. Donc, euh, partagé dans tous les groupes, il y a eu une, une réunion des soi-disant lobbies, les Girassi, les, le groupe de d'Antonio Soaré, Des gens comment ils vont gérer ce pouvoir et ils vont mettre quelqu'un qui va toujours les protéger. Voilà, Mamadou Doumbouya, il va aller se, se former encore, il va revenir donc la Guinée va rester dans leurs mains je vous ai dit, voilà well, ça ne marchera pas ça ne marchera pas ça ne va même pas marcher regardez déjà, moi m'a dit qui parlait la dernière fois oh, des entreprises étrangères les banques, les directeurs aujourd'hui, pour, pour la rénovation du stade, fait généralement c'est raconté, aujourd'hui c'est donné à deux entreprises françaises et vous vous parlez de développement de la Guinée au moment qu'au Mali on est en train de nationaliser les choses. C'est-à-dire, le bandit, lui, ne pense qu'à son intérêt. Je vous dis, l'armée aujourd'hui, c'est le désordre total. Nos soldats aujourd'hui, nos militaires, c'est-à-dire, ils font des, des, des réunions. L'armée guinéenne, nos officiers n'ont même pas accès à ces, réunions, à ces rencontres. C'est-à-dire, Mamadi pense que la Guinée, là, ça appartient à son papa. Mamadi pense que la Guinée, le titre foncier, ça la appartient. Un traite. Quelqu'un qu'on a lavé, qu'on a nettoyé. Quelqu'un grand, gros, grand, bête. On va, on le forme un peu. Il devient officier. Amara, directeur de l'école militaire. Voici des bandits comme ça qui viennent faire un coup d'état. Et non, les Guinéens, on doit s'asseoir et regarder ces bandits en train de détruire notre pays. Ça ne se fera pas devant nous. Donc je vous dis, Antonio soirée, j'ai beaucoup d'estime pour vous. Beaucoup de respect. Vous avez révolutionné le sport guinéen. Voilà. Même qu'on dise que vous avez détourné, mais moi, je dirais que oui, vous avez vous avez apporté un changement au football guinéen. Depuis qu'on vous a retiré, retiré Guinée games on a vu le résultat sur le sport guinéen en général. Mais, le plan où vous voulez rentrer là, dire que vous allez soutenir, vous allez devenir des lobbies pour, en tout cas, eh, garder le pouvoir avec la force quand ça va dégénérer, Déjà, il y a l'autre, euh, comment on appelle KPC, dans l'affaire du 28 septembre, son nom est cité dedans. Dans l'affaire du coup d'état, là son nom est cité dedans. Les corps, donc il ne faut même pas que vous allez essayer de rentrer dedans. Bar café de Girassi, déjà vous avez vu, votre radio, vous n'avez plus de crédibilité. Les Guinéens ont compris que vous êtes des malhonnêtes. Au temps du président Fakonde, vous étiez là à parler l'affaire de drogue, matin, midi, soir, de politique, critiquer le gouvernement. Mais aujourd'hui, vous la fermez. Parce que oui, vous gagnez beaucoup. Nous sommes au courant. Vous parlez de Kriev. Votre ami a été ministre ici, des TP. Mais vous ne parlez jamais de ça. Vous ne parlez jamais de votre ami. Vous ne parlez jamais de ça. Vous pensez que les Guinéens, les gens sont maudits. Vous pensez que les Guinéens, les gens sont malades. Ça à dire les règlements de compte. Quand Mamadi se flanquait devant les Guinéens le 5 septembre pour dire il n'y aura pas de chasse aux sorciers, ça veut dire quoi Même toi, Girassi, tu avais des contrats autant de ton ami. Tu avais des contrats. Pourtant, tu es journaliste. Mais vous ne parlez pas de Kriev. Vous-même, vous ne rendez pas de compte. Des marchés de gré à gré. Toi, Girassi, vous ne parlez pas de ça. Des malhonnêtes. Ton siège qui a bon Bonfi, que tu es en train de construire. Grâce à qui Au présent, le Faconde. Mais c'est vous qui vous flanquez aujourd'hui. En train de soutenir des dérives. Un tonneau vide. vient faire un coup d'État. Vous ne pensez qu'à vos poches. 14 000 personnes sont assises aujourd'hui. Vous qui êtes des journalistes, vous qui devez parler de l'emploi des jeunes, vous vous flanquez, vous ne parlez pas de ça. Endormi le peuple. L'affaire de courant, vous n'ouvrez pas vos gueules pour parler. Au temps du président Fakonde. vous étiez là à gueuler ici. Mais personne ne parle de l'affaire de, de l'électricité aujourd'hui. Après Cancan, vous avez vu ce qui s'est passé. Au temps du président Fakonde, malgré que les jeunes étaient manipulés à l'époque, c'est comme ça que oui. Aller militariser une ville Traumatiser la population Aller saccager les domiciles des gens C'était ça au temps du président Fakonde. Qu'est-ce que vous, vous avez à dire au peuple de Guinée Si vous n'êtes pas que des malhonnêtes Mais on a dit Le temps Est le meilleur juge Actuellement tout le monde est en train de voir Quand on vous a dit dès le départ Le coup d'état était un instinct de survie Les bandits, les narcos Ils ont fait le coup d'état pour sauver leur tête Où est la démocratie Où est l'état de droit où est la justice? Où est le changement? Le bonheur dont vous étiez là à vous flanquer le 5 septembre, à faire rêver les Guinéens. Mais une année et demie a suffi. Où est ce changement? Vous êtes en train d'humilier, mettre les politiques sur contrôle judiciaire pour ne pas que quelqu'un parle. Vous voulez faire taire tout le monde. Et même nous aujourd'hui, nos vies sont menacées ici. Vous payez des gens, s'attaquer à nous. Vous pensez qu'on va avoir peur? Nous, notre vie est dans, la main, dans les mains de Allah subhanahu wa ta'ala. Si vous saviez parler, pourquoi vous ne parlez pas de l'électricité aujourd'hui La décette en électricité, vous ne parlez pas. La souffrance des Guinéens aujourd'hui. La souffrance des Guinéens aujourd'hui. Vous ne parlez même pas de cela. Hein Vous ne parlez pas de cela. Parlez de ça. L'affaire d'électricité, parlez de ça. L'affaire d'emploi, 14 000. Vous avez écouté la page Top Secret. Celui qui parle de la fonction publique, là, vous avez écouté. À l'époque, au temps du président Fakonde, là, ils étaient là à inviter le monsieur sur leur plateau. Personne n'a parlé. Le monsieur était dans ses droits. Mais aujourd'hui, il est censuré. Les médias ont peur de lui donner la parole. Mais nous, nous allons lui donner la voix. Il faut que les Guinéens sachent réellement l'arnaque, la démagogie, des tonneaux vides. co administrateur, aucune notion de la République vous voulez qu'on s'asseye là et regarder, observer la situation. Moi, je vous ai dit, votre rencontre à l'hôtel d'entre de, de, de, une soirée, tout ça, ça sera voué à l'échec. Pour oh Allah, vous allez tous passer devant la Kriev. Quelle que soit la durée, la situation, vous allez tous passer. Parce que ça ne marchera pas. Yeah. Ça, je vous le dis. Hein. Donc, tout ce que vous êtes en train de préparer, chercher chercher à tromper les gens, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Regardez le pays aujourd'hui. Le port aujourd'hui. Allez-y, regarder. Vous avez humilié des gens qui ont apporté leur changement au port. Hein? Donc, euh, moi, je dis aux Guinéens, il est temps de vous réveiller tous parce qu'on a affaire à des bandits, à des escrocs. Des gens qui ne pensent qu'à l'argent seulement. Des gens qui ne pensent qu'à l'argent. Ils s'en foutent de la bonne gouvernance tant qu'eux, ils gagnent. Tout le monde a vu, 11 ans du président Alpha Condé, on a vu le bar café, les journalistes haineux, des journalistes arrogants, des journalistes indisciplinés, des journalistes impolis. On les a tous vus ici au temps du président Alpha Manque de respect à des ministres. Mais aujourd'hui, ces gens-là n'invitent pas les, les ministres, des poutistes, pour les questionner. Actuellement, rien ne va dans le pays. Ils font silence à radio. Quand il s'agit de parler des futilités, là, ils savent parler de ça. Quand il s'agit de parler des futilités. Mais il faut que les Guinéens comprennent. Moi, la prochaine manifestation, si c'est Conakry seulement, ne comptez même pas sur nous pour la communication. Je préfère me taire. Vous avez vu comment les balas ils ont dépêché des gens pour aller à Kanka. C'est comme ça. Je vous dis, c'est un petit groupe. L'esprit CNRD, c'est de tromper les gens. Vous avez vu ce qui s'est passé à Cancan. Mais si vous appelez à des manifestations, que ce soit sur l'étendue du territoire, a, la Guinée ne se limite pas à Lola, la Guinée ne se limite pas à Zérecouré, la Guinée ne se limite pas à Cancan, la Guinée ne se limite pas à, à, à Labé. Donc quand vous appelez à des manifestations, la souffrance c'est sur l'étendue du territoire. Appelez sur l'étendue du territoire la manifestation. Vous allez voir tout de suite, vous allez voir le résultat. Donc, quand vous appelez à des manifestations, arrêtez de dire le grand Conakry. La Guinée ne se résume pas à Conakry. La souffrance des Guinéens à l'intérieur dépasse même pour Conakry. Donc, la prochaine, les prochaines manifestations, ça doit être sur l'étendue du territoire. Là, ils vont se sentir, ils vont comprendre. Et je vous ai dit, c'est à partir de là que l'armée, ils vont dire à ce bandit. Mamadou Doumbouya, de partir. Tout le monde a compris que le coup d'État, c'est à cause de la drogue. Ça n'a rien à voir avec la démocratie. Ceux qui se sont battus. Est-ce que Mamadi Doumbouya a été un leader politique D'après lui. Oh, il s'est battu le troisième mandat. Où est d'aller aujourd'hui Où est Sidi Touré aujourd'hui Où est Founi Mangue? Alors, où est sa vérité Mamadi n'est qu'un menteur. Mamadi n'est qu'un bandit. Mamadi n'est qu'un gangster. C'est ça la vérité. Et ces bandits ont pris le pays en otage. Et c'est ce que vous devez comprendre. Les prochaines manifestations, ça doit être sur l'étendue du territoire vous allez voir tout de suite l'armée guinéenne. Parce qu'ils vont nous dire, non, toi tu dois partir. Vous avez vu au Burkina, Ibrahim, quand il a pris ses responsabilités, le peuple d'abord l'a accompagné. Et c'est ce que nous devons faire. Mais si vous pensez que c'est Conakry seulement, oui, qui doit manifester, continuez. Moi en tout cas, si c'est Conakry seulement, nous n'allons même pas parler. Si c'est sur l'étendue du territoire, les bandits là ne vont pas déplacer la gendarmerie de Mamou ou de, de Kindia ou de Bokeh à venir à Conakry en renfort. Ils ne vont pas prendre les véhicules là-bas. Vous allez voir la situation. Mais vous-même, c'est vous qui les rendez encore plus forts. Bien. Yeah. Donc, euh, donc euh, merci à tout le monde. Le combat continue. Et il faut tout faire en tout cas pour faire partie de ces bandits-là. Les Girassi qui sont en train de préparer des coulisses. Girassi, moi je vais te dire, je suis au courant des grands dossiers, mais j'attends le bon moment pour parler. Et je vais te donner l'avant-goût. La nuit de Alia, tu as ta responsabilité. La nuit de Alia, voilà. La nuit de Alia, tu as ta responsabilité dedans. Et je sais, la nuit de Seludalé, tu as ta responsabilité dedans. Euh, euh, Girassi, je suis au courant. Voilà. Donc, il faut te calmer. Le moment, ve Le moment venu, nous allons déballer cela aussi. Vous qui avez menti à Dumbuya vous qui avez menti là, nous sommes au courant. Pour mettre Ella Seludalé dans des problèmes, nous sommes au courant. Pour mettre les alias dans des problèmes, nous sommes déjà au courant. De ça, depuis longtemps, je vous ai dit, il y a certaines choses, moi, j'attends le bon moment pour exploser. Donc, Girassi, nous sommes au courant de vos rapports que vous avez faits à votre patron, Mamadi Dumbuya. Et c'est ce qui a fait que. Il s'est, c'est-à-dire, acharné contre celui d'aller pour raser la maison. C'est pourquoi je dis aux Guinéens souvent, quand quelque chose arrive. Il faut vous poser la question. Celui qui a applaudi pour Doumbouya, celui qui a dansé pour Doumbouya, celui qui a fait des tournées pour Doumbouya, celui qui a assisté à l'investiture du bandit. Mais comment se fait que un beau matin, il n'y avait même pas de manifestation, pas d'opposition, paf, on dit qu'il faut raser sa maison. Il faut lui créer des problèmes. C'est parce que oui, il y a eu des menteurs et ce sont les Girasis. Mais le dossier, je vous ai dit, au bon moment, nous allons vous donner avec des preuves à l'appui. Comment Alia, les seloudal, la haine, l'acharnement. Je vous ai dit, moi, c'est le grand dossier. Je vous ai dit, le coup d'état pareil. Qu'est-ce qui peut animer quelqu'un D'abord, tu es un vaurien en France, un légionnaire qui a été vidé, qui a été viré. Tu viens en Guinée par la complicité de Idi Tu intègres, c'est-à-dire, on te met dans l'armée, on te donne tout. On t'envoie faire des formations grâce à ce pouvoir-là. Toi tu viens, prendre les armes et renverser ce pouvoir. J'ai dit aux gens de réfléchir. Qu'est-ce qui peut animer quelqu'un Je vous ai dit l'affaire de drogue, avant le départ du président Fakonde, Les officiers narcos. Amara, vous avez vu les papiers. Dumbuya, pareil, c'était l'ami ou petit de, de Bacala. Donc tous ces gens-là, les papas Fofana, tous ces gens, vous savez quel, quel genre de boulot. C'est pas des entrepreneurs, ils n'ont pas de business. Le, tout ce qui est sale boulot, c'est tout ce qu'ils savent faire. Donc, euh, je vous ai dit de réfléchir à cela Vous pensez que Dumbuya s'est levé Un matin comme ça, s'acharner contre cellule vous ne savez pas Vous ne savez pas ce qu'il a animé Ceux qui sont venus Ceux qui ont été là-bas Parce que ce sont les mêmes aujourd'hui Les Girassi, à l'hôtel d'Antonio soirée Qui sont en train de préparer du lobbying Mais ça ne marchera pas Ça ne marchera pas Voilà Donc euh, Si Mamadi dit au départ si Mamadi avait de la haine pour Seloudalé, dès le départ, il n'allait même pas solliciter son soutien pour faire des tournées ou même aller sur l'axe. Mais je vous ai dit, il y a toujours des mauvaises personnes, des gens qui ne veulent pas que ce pays avance. C'est des gens comme les Girassi. Je vous ai dit, il est égal à mille collines, sa radio. Girassi, nous sommes au courant. Vous qui avez rapporté qu'hôtel tel est quitté chez tel, tant, tant, tant, la nuit, nous sommes déjà au courant de ça il y a longtemps. Donc ne te fatigue même pas. Nous sommes au courant et c'est ce qui a énervé Dumbuya. C'est pourquoi il s'est mis contre, hein? Il s'est mis contre El d'aller. Mais comme je vois certains blogueurs ils ne réfléchissent pas, je les ai dit. Ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris. Voilà. Donc ceux qui parlent parlent parlent là. Asseyez-vous vous allez peut-être toujours réfléchir ou bien chercher à comprendre les choses. Il ne s'agit pas d'être émotionnel, vous emporter, Voilà. Mais ce qui se passe en Guinée, c'est grave. Nous, a, nous avons affaire à des bandits aujourd'hui qui ne veulent pas que ce pays avance. Ils sont en train de préparer les choses. Mais l'armée, c'est vous. Et je vous ai dit, le peuple, La prochaine, les prochaines manifestations, tant que le peuple ne se lève pas, l'armée ne va rien faire. Ça, je vous le dis. Hein. Tant que le peuple de Guinée ne se lève pas pour dire hey, « hé trop, c'est trop ». C'est à partir de là, les, les soldats, les hommes vont se décider pour dire « ce genre d'histoire, ils ont retiré les armes, tout ça c'est blabla, je vous dis. » Tout ça c'est des blabla. Mais une fois que le peuple se lève, le pouvoir du peuple... Vous avez vu Ibrahim Les autres, ils étaient armés. Ils étaient armés. Ils ont tout fait. Mais les Ibrahim, ils n'ont pas pris le pouvoir au Burkina. Je vous dis, c'est pareil. Il faut... C'est un autre militaire qui va organiser des élections. Ou en tout cas, ils vont enlever le bandit. Mais pour dire que vous allez rester, cette transition, un criminel, un bandit, Mamadou Doumbouya, va organiser des élections. Comme veut le peuple. Et lui, il est en train d'humilier les gens. Ils sont en train de construire. Sa famille, tout le monde est en train de construire. Vous pensez que lui, il va laisser Vous pensez qu'il va donner la chance à, à l'UFDG, au RPG, aux gens-là Non. Ne rêvez même pas. Ne rêvez pas. Donc, il faut ce soulèvement populaire. Donc, euh, merci à tout le monde. Le combat continue. On est ensemble. À ce soir, pour vous parler de Colabori, parce que j'ai pas voulu mélanger les sujets. Voilà. Donc, euh, c'était pour vous dire que les, les mauvaises personnes, ceux qui sont en train d'encourager Mamadou Dumbuya à écarter des candidats potentiels comme les Selou, les docteurs Kassori, les Sidia Touré. La rencontre, c'était aujourd'hui à l'hôtel de soirée. Et c'est là-bas, mais Moussa Moïse dort. Moussa Moïse qui est à la DCI aujourd'hui. Donc, c'est ce qui se passe là-bas. Voilà. Donc, euh, nous, nous sommes là pour vous informer. Les magouilles. Mais l'armée guinéenne, prenez vos responsabilités. Vous n'allez pas laisser ce pays dans les mains de ces bandits, de la, dans les mains de ces narcos. Les États-Unis ont l'œil sur eux. L'Union européenne, c'est-à-dire les drogues aujourd'hui vendues à travers le monde, la Guinée est devenue... Le carrefour, distributeur aujourd'hui. Les Colombiens, ils envoient en Guinée et ce sont nos, nos, nos soi-disant cadres malhonnêtes. Des gens comme les Amara, les distributeurs. Donc, euh, il faut que vous preniez vos responsabilités. Chassez ces cadres malhonnêtes. Voilà.